Donc je vais commencer par remercier le grand frère Tikendia Fakouli. Je le dis merci. Kaloubate, comment vas-tu mon frère? Kaba et Kaba Je voudrais dire merci d'abord au grand frère Tikendia Fakouli, que le monde entier a écouté, a entendu une dernière fois. Euh, grand frère, tu n'as pas besoin de conseiller quelqu'un. Tu étais venu en Guinée. Un moment pour écouter Dumbuya. Tu l'as rencontré, vous avez discuté, tu l'as même guidé. Donc, pour le moment là, tu n'as, tu ne dois rien à Dumbuya. Quand j'ai, hein, j'ai vu ton interview, ça m'a donné beaucoup à réfléchir, grand frère Tiken. Beaucoup à réfléchir. Je me suis rendu compte que tu suis les les différentes actualités guinéennes, à l'international et à l'intérieur national. Bah, Limo, comment vas-tu Comment vas-tu Ça va, Bah, Limo. Donc, FK Koulma, respect à toi. Donc, euh, je demanderai à toute personne avertie d'aller t'écouter très bien ce que tu as dit par rapport à la gente. Tu t'es pas adressé à quelqu'un d'autre. Ce qui me plaît, quand toi tu t'adresses à un gouvernement, tu ne t'adresses pas aux personnes proches du gouvernement, tu t'adresses à la personne responsable. Parce que ce que tu dis dans ton interview est d'un exemple extraordinaire. Voilà ce qu'il a dit. Lorsqu'on a parlé de l'Afrique la, occidentale, les transitions, le mouvement d'ensemble dans la fausse, il a été très clair. Il dit aujourd'hui, Parmi les gens, là où il y a eu le coup d'État, il n'y a qu'un seul État qui est en train de partir vers le retour à l'ordre constitutionnel, c'est le Burkina. Il a salué le courage, le courage, l'intelligence et la vision de Ibrahim Traoré. C'est ce que vous avez dit. Et parmi tous les trois États, tu t'es inquiété pour la Guinée, tu dis que tu t'es inquiété pour un seul État. Parce que le Mali aussi est en, train, le Mali est en train de partir aussi, mais le Mali est un peu en, est en retard. Mais pour la Guinée, tu as été très clair pour la Guinée. C'est que Mandin il dit, « Mente nafiaro, mente ouyaro Parce que quand tu aimes le mandien il faut dire la vérité. À, à, si celui qui dirige le pays était Mandé, dis-lui la vérité. « le Ou Tu ne t'adresses pas, tu l'as très bien dit, je ne m'adresse pas à ses, à ses proches. » Je ne m'adresse pas aux personnes qui sont auprès de lui. Parce que tu dis que toutes les personnes qui sont auprès de Doumbouya sont des personnes qui sont venues faire les marchés. C'est ce qui, voilà, vraiment merci. Ils sont venus faire les marchés. Oui, c'est vrai, le marché, le commerce. Ils ne sont pas venus pour le pays. Celui qui a engagé ce pays dans cette situation-là, c'est qui a dit, c'est Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a engagé ce pays dans une transition. Donc, le seul et unique responsable de ce qui va arriver, ce sera Mamadi Doumbouya. Ça, au moins, c'est clair. C'est comme ça. Je répète mot par mot. Je dis ça, au moins, c'est clair. Parce que ce que les autres-là ne comprennent pas, ne veulent pas entendre, c'est que c'est lui qui nous a envoyés dans cette situation de transition. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Parce que tu fais rapport... Par, euh, ou à ceux qui disent que il s'est associé à telle, à telle puissance, à telle compagnie, à telle société pour faire le coup de Terafakon. Non, non, non. Il y a un fois là qu'a bien au C'est le seul qui a engagé le pays dans cette transition. Parce que, tu le dis encore, la Guinée n'avait pas besoin de transition, malgré qu'il y ait un troisième mandat. La Guinée n'avait pas besoin d'un putsch. Et je répète, hein, tu dis que tout est retard en Guinée, c'est la vérité. Tout est retard dans ce pays-là. Je répète vos mots-là par rapport à ces donneurs de leçons. Je veux que comme les donneurs de leçons sont là, ils vont écouter ces donneurs de leçons, ceux qui veulent nous enseigner. Ou oh bien quand nous regardons, qui nous a engagés dans une tranche C'est lui. Il s'en est pris à un état qui s'est remis de 25 ans, c'est ce que tu as dit, il s'en est pris à un État, qui s'est remis de la corruption, des assassinats, d'une faiblesse économique de 25 ans. Parce que Olé tu as dit. Ça, c'est la vérité. Voilà la vérité. C'est que vous ne niez pas les efforts, les activités, ce qu'Alpha Condé a fait. Parce que les efforts étaient visibles, tout était là. Je vais terminer par cette phrase. Vous dites qu'il a intérêt. Il a intérêt à faire mieux. Il a intérêt à faire mieux. Il a intérêt. Il a intérêt à faire mieux. Parce que ce qui me plaît, tu étais venu à Conakry, tu l'as rencontré, tu lui as dit, tu as expliqué à Dumbuya les entourages des chefs d'État transforme un chef d'État en criminel, transforme un chef d'État en, en, en, en bandit, transforme un chef d'État en voyou. À plus forte raison, tu es un chef de la jeune, tu as pris le pouvoir par les armes. Donc tu as, tu as intérêt à sortir ce, ce pays de cette situation-là. Parce que c'est toi qui as mis ce pays dans cette situation. Et là, là, regarde, il n'a rien fait. C'est à cause de ça que tu as terminé par dire qu'il a intérêt à faire mieux. Il a intérêt à remettre le pays à un civil avant que cela ne soit trop tard. Et eh Allah! Avant que cela ne soit trop tard. Parce que tu le dis, parce que tu le sais très bien qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. oui. J'aime ça parce que tu sais très bien qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Là, nous ne le supplierons pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, grand frère Tikendia Fakouli, je crois que Mandé Mansad, tu n'as pas besoin de souffrir pour le conseiller. Tu as largement conseillé ce type-là. Largement conseillé. Tu as fait cas aussi à la sortie. De son ministre, parce que ce que tu as dit là, que nous actuellement là nous entendons des responsables du CNRD, de la GENTE, en train de mélanger les ethnies. Tu t'es adressé à Abouakas de qui, Kamara Idiamine, qui est en train de faire croire aux gens qu'une ethnie est si près à l'autre dans ce pays-là. Hum. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de faire croire. Tu dis bien les responsables, les responsables sont en train de faire croire qu'il y a une ethnique qui est supérieure à l'autre dans, la, dans, dans, cette Guinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, grand frère, franchement, ne perds pas ton temps à conseiller. Ça dit, tu as largement expliqué, tu as parfaitement raison. Parmi les trois états, le Burkina est déjà, comme tu l'as si bien dit, est déjà dans le retour à l'ordre conseil, Le Burkina est déjà dedans. Ça, c'est la vérité. Et ça, je suis fier de demander, Bouyan Yenfa depuis Gabon. Respect à toi. Mandé Moba. Ne qu'elle me communique en bas. Foulien. Oumardian, comment vas-tu Donc, tu qu'en diafacoli Iken l'a perdu. Tu as fait le classement, parce que c'est une question qui a été posée. Tu as fait le classement. Le Mali est en retard, mais est vers le retour, mais le pays, parce que quand toi tu parles tu es un personnage public très vu, il est qu'à qui tu as vu les commentaires, il y a plus de 3000 et quelques commentaires, personne n'est venu nier qu'en Guinée, rien n'est fait jusque là pour qu'on parle du retour à l'ordre constitutionnel, il est le et et c'est une réalité, quand tu expliques ça à des petites personnes là, pour eux là, à qu a. Moi, je l'ai dit. Je, je m'en fous de ces personnes-là. Ils ne m'intéressent pas. ils te demandent faire. C'est rentré La Guinée n'appartient pas au Mandé. La Guinée, ce n'est pas pour le Mandé. La Guinée est pour tout le monde. On dit la République des guinéens Ils n'ont jamais dit la République du Mandé. La République du Mandé. Et tes propos-là, ta vidéo-là va nous aider un jour. Parce que ce que tu dis là, tu t'adresses à Idi Amin, tu t'adresses à certains ministres, comme Mori, qui vient de, de changer beaucoup de sous-préfets à Mamou et à Kindia. 90% des sous-préfets, allez-y voir. Ce sont des militaires des Béni Oui. oui. Allez-y voir. Moi, je vous demande d'aller voir les noms des sous-préfets. Commentaire Taro. Allez-y voir les sous-préfets qui ont été nommés entre, euh, dans, la, la, dans la région de Mamou et de Kindia. Allez-y voir. Et quand il faut hein, vérifiez après Benito. Regardez les noms des sous-préfets, les matricules, prenez, regardez, vous allez voir. Parce que les gens pensent que c'est aujourd'hui la mourille a préparé ça. Non, non, non. C'est des choses qui ont été préparées depuis. Attendez qu'ils commencent pour la forêt. Ce sera 100% toute la famille de Gomou, ou bien je ne sais pas, d'autres familles, c'est tout. Donc au Grand Tiken, franchement, ça ne t'a taf « Ne te fatigue pas de... »« Pardon, laisse les conseils là. » Parce qu'il quand même faut dit -il, qu'il il a intérêt à faire mieux. Il a intérêt à remettre le, le pouvoir à un civil, avant que cela ne soit trop tard. J'ai aimé beaucoup la dernière partie. « Avant que cela ne soit trop tard. » Et le journaliste dit, vous « Vous craignez d'autres coups d'État le journaliste vous a posé la question, donc vous craignez un autre coup d'État. Je le répète, je le dis, il a intérêt à faire mieux avant que cela ne soit trop tard. Il sera tenu le seul responsable de ce qui va arriver dans ce pays cher. Donc, Mbara Donc, je vais terminer par rapport à ces petits donneurs de leçons. Allez le Kona, Inbox Kona, allez les hantins. Ça y est là, hein? comme vous êtes là, là, partagez s'il vous plaît. Vous êtes 300, il doit y avoir 300 partages. Partagez s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous fait quand même faux. Vous savez conseiller? Vous savez dire la vérité parce que alcoolé Inbox, ça y est là? Je vais résumer. Benito, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on aide Marie Doumbouya, Annie Marie Doumbouya, madame, vraiment? Albra Sciaro, Aibra mélangé, Abra Nyami, Alkanka m'a parce qu'Ankanka n'y a pas de c'est dangereux actuellement en Guinée, Guinée. court, Quand papa? Comment vas-tu, papa? Alors, on va y. Alle, les, les, les donneurs de laissons là. Yannick Champion, comment vas-tu? Alko, Ariangon, dis ça à Les numéros ne sont pas masqués, les noms sont là. Toluyan, Kaluyan, vous les donnez des leçons. Vous les donnez des leçons. Ndafo, parce que moi, je... je ne suis pas un escroc comme vous. Quand il est temps de demander, respect est temps de je ne suis pas un escroc il vous. temps il est temps de demander, il il de il il est temps il y a un autre qui dit qu'on reconnaissait que Dumbia a fait, a, a, a, mieux, a mieux, la phrase même est là, qu'il a mieux fait. Il a mieux fait que qui? On le fouille, mieux que qui? Est-ce que tu m'as répondu? Il m'a répondu. Il est léanté. Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a répondu? Il m'a répondu. Il a répondu. Il m'a répondu. Quand on, quand on regarde Dumbuya là, non, Attends seulement, sur, Dumbuya, Dumbuya a Tu n'as boulot, Qu'est-ce qu'il a donné de mieux qu'avant? Dumbuya a Qu'on peut dire, voilà ce qu'il a fait. Comme ça, regardez ce qu'il a fait, comme ça. Il est parti casser les bâtiments des gens. Mais les gens pensent qu'il a cassé ces parties-là, que parce que c'est les parties-là seulement qu'il veut. Non, non, non. C'est parce que quelqu'un a acheté là-bas. Est-ce que ça, là, c'est un développement? Est-ce que, moi, la bon abbé, moi, je, moi, je suis un ancien habitant de Cameroun. Cameroun, comme ça, là. À si Bonabé même, S'il fait ça en Haute-Guinée, s'il si fait ça en Guinée forestière, il fait ça au Fouta. On dit non, Dumbuya peut faire ce qu'il veut là, ça sort zéro. Mais ce qu'il est en train de faire comme ça en basse-côte, à Bissouma, ma Haute-Guinée, à Dinimisa, il va le regretter toute sa vie en Haute-Guinée. Je ne parle pas de la Guinée forestière, il n'a qu'à essayer. Il a essayé, vous les donneurs de leçons. En de là, ma c'est nous est-ce que c'est moi Et puis vous me demandez de l'aider. Moi, je vais aider Doumboué en tant que quoi. Doumboué, il entend, il comprend. c'est pas... J'ai commencé par les propos de Tiken Diafakouri. Qui vient de faire l'interview hier. Il a fait une interview hier. Allez-y, écoutez Tiken. Vous lui donnez une le leçon. Écoutez Tiken. Moi, je vais l'aider dans quel sens Est-ce qu'il écoute Il entend Non. Lui, il n'écoute pas, il n'entend pas, il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'on a dit de faire, parce que lui, il aidez moi à rester au pouvoir, en tout cas à, laisser, à rester un peu au temps. Je m'adresse à vous, hein, vous les donneurs de leçons, Dumbuya a mieux fait qui Il a fait quoi Comme ça là, les bâtiments des pauvres personnes là, sans avertir les gens, ils sont partis casser, ça c'est la basse-côte. Ça, c'est la bascotte Cameroun. Il a utilisé un ministre. C'est ce que j'ai dit depuis le départ. Merci beaucoup et à, à Tonton Tunkara de la forêt qui m'a vraiment identifié dans un poste. Merci, grand frère. Voilà ce que Benito disait. Un il a choisi le ministre Soussou de l'Irbanisme et Habitat pour casser les bâtiments de Soussou. Un Merci, frère Tunkara. Vous m'avez identifié. Merci. C'est ce que j'avais dit. Il a pris Gawal pour, pour récupérer la maison de ses loups. Si on prenait un Malinke, ça allait être un autre débat. Si on prenait un sous-sous, ça allait être un autre débat. Mais ben, on prend un Peul pour pouvoir récupérer une seule maison. Après ça, on débarque le Peul là. On met un sous-sous pour récupérer les terrains de la basse côte, donner, donner aux étrangers. à ou bien c'est faux. Dans deux ou trois ouvriers, les lieux le lieu qui est cassé là, à Kamsala, tout ce qui est a été, ça appelle é... ça Anéanti par les piles de gerれ, là. Calmez-vous, attendons deux ou trois heures. L'Indien là est en train d'acheter tout en Guinée, l'Indien là. Il est en train d'acheter tout. Il est en train d'acheter tout. Comme a dit mon frère ami eh, Kunduno, l'ami des Indiens et des nouveaux, quoi la Bialaga, Merci, vraiment, c'est l'ami des Indiens, Dumbuyaya. Attendez, vous allez voir. Vous me demandez de l'aider. Quand il y a ma des mains, quand il y a des quand il y a des mains, il y a des mains, il y a il y a a il y y a quand il y a quand il y a il il y il a Regardez, c'est aller à, à, à ramasser toutes les dames là pour les faire descendre dans le sous-sol du palais. Palais Mamel 5 pour faire le sport. Regardez la salle du palais là. Sport Auroro. sous là-haut. Vous me demandez de l'aider. Regardez les journalistes là. Regardez la RTG. Regardez les fonctionnaires de la RTG. Wallah Dialodari. Hein Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à la RTG Qu'est-ce qu'on fait à la direction nationale de la, de la communication Qu'est-ce qui se passe C'est demain le dernier délai, non Demain, demain c'est le dernier délai. Et puis, ce que vous ne savez pas, curieusement, vous... allez-y vérifier toutes les images. La ministre de la Communication, Amnata Kaba, c'était son jour d'anniversaire. Vous, vous ne savez pas pourquoi il voulait sortir parce que c'était son anniversaire. Et son anniversaire, là, il voulait fêter ça avec son copain. Demandez à tous ceux qui étaient là-bas. Là. Allez-y demander tous ceux qui étaient au lieu de manifestation là. S'ils n'ont pas intercepté un bouquet de fleurs, et demandez qui a envoyé le bouquet de fleurs. C'est un de ses amants. Demandez tous ceux qui étaient là-bas. Je vous demande de demander aux journalistes ceux qui étaient là, caméraman qui étaient là-bas. Là. Ils ont ils ont envoyé un joli bouquet de fleurs. C'était c'était son anniversaire. Il s'est enfermé dans son bureau lorsque vérifiez la partie. Quand Mori est sorti. Mori et Sose, les, le ministre Mori et autres là sont sortis. Ils sont venus rencontrer la dame là, catégorique. Elle a refusé de céder. Elle ne veut pas céder. Les gens sont en train de manifester. Les gens souffrent. Et puis les gens sont mécontents. Voilà un de ses amants. Quand, vous avez vu hier là, quand j'ai parlé de l'affaire de Copen là, dans mon imbot, beaucoup sont venus confirmer. On dit Allemagne aussi, Ça cest à c'est comme ça ils ont dit à Mali. Ah, les, vo les vocaux sont là je peux faire passer encore il ça dit c'est on dit que c'est c'est sa nature quoi depuis au collège au lycée kanukela numéro 1 je vous ai tout le temps dit vérifiez après Benito Qu'est-ce que le gars se permet Il envoie un bouquet de fleurs. Moi, si les gens, sont les gens sont mécontents, sont fâchés, lui, il se permet d'envoyer un bouquet de fleurs, c'est son jour d'anniversaire. Qui Nous, on s'en fout de ça. Les gens, mais est-ce que c'est un problème d'anniversaire qui est, qui est dans la tête des journalistes qui sont, qui sont mécontents, les primes Rien ne va à la RTG. Le, la voiture a garé, et puis les gens ont regardé la voiture. Le gars sort avec un bouquet de fleurs. On dit, ah, mais je remercie quand je je, quand je l'avais, ils m'ont dit, non, c'est bien, ah, ça tombe très bien. Ils ont récupéré le bouquet de fleurs. Ils ont fait pim, pom, pim, oui, pim, pom, pim, pom entre eux. Demandez si c'est faux. Et puis, eh, je suis fâché contre toi, grand frère. Je ne dis pas ton nom. Tu as, as pris le papier qui était à l'intérieur du bouquet. Il fallait, il fallait me donner le papier. J'allais lire. Parce que même si je lis ce que tu as, tu, as, tu, as, tu as écrit, parce que je dis qu'est-ce que c'était dans le, dans le papier. Mais Miremoula Moulamara, grand frère, il a sonné, n'a sa il tout. Voilà, il ma il tout. Quand je dis c'est une femme mariée, mais son amant l'a envoyé un bouquet de fleurs devant le monde entier. Benyana. Benyana. Il est Hadja, Hadja, Hadja. Adi fanta quoi là-bas Comment ça s'appelle là Il y a même avocat là-bas. Il m'a fait tort à Amnatakaba. Vraiment, ce qui se passe à la RTZ, c'est trop profond. Ce qui se passe à la RTZ, vous dites que c'est trop profond. Ce qui se passe à la RTZ, ce n'est pas profond. C'est elle qui a semé ça. Comment tu peux aller réparer un plateau de télévision, refaire un place de télévision, sans associer les travailleurs, sans associer le directeur, sans associer quelqu'un du ministère même il est acquis, tu me fais le budget, 14 milliards, il est acquis, il m'a aussi associé. Et, coco, en fait, n'est brafou, Haja, y en a. Hadja, n'est le il a. et quand on cas vocal, là, ouais, m'a, pour que y les un il a, y a la voix, m'a écouté. N'est les cas, il y en a. Wallah, il est afou, quoi, a expliqué comment elle est devenu ministre. Hadja, si Aminata ose vous expliquer comment elle est devenu ministre, si Amnata vous explique, Aminata Kaba. Je parle pas d'autres ministères. Je connais pour le... je connais, je connais pour, je connais pour, comment ça s'appelle là, pour, euh, comment Prismu est devenu premier ministre, eh, ministre, de la communication, comment Prismu est au talon. Mais, Aké quel aller, demande à Aminata Kaba comment elle est devenue ministre. Wallahi, billette Si elle croit, elle craint Dieu. Elle a peur de Dieu. Nice, l'analyse. Si elle prie, elle a peur d'Allah. Si Aminata vous explique comment elle est devenue ministre là. Ya, ma frère, si tu peux être fier d'elle. Naka, explique Si toi, en tant que Hadja, mère de famille, si tu peux être fier d'une de tes filles comme ça. Anininka, il faut demander à Aminata comment elle est devenue ministre. Akiala, Je peux comprendre pour Léopoulama. Léopoulama, du commerce, là, c'est grand, la grande soeur du de, de, de, de fanfaron qui dit devant le monde, c'est lui qui a arrêté Alpha Kondé. Parce qu'elle elle a été nommée pour récompenser eh, le gars, là, comment il s'appelle, là? Celui qui dit qu'il s'est, eh, comment il s'appelle, là? Que c'est lui qui a, c'est qui a les curry, là. Comment il s'appelle? C'est sa grande sœur de lait. Même père, même mère. Voilà, comment, eh, comment il s'appelle, là? Celui qui, qui est venu dire au départ, là, qu'il a, celui qui a arrêté Alpha Condé, pour discréditer Alia, pour, parce que les gens savaient que c'est Alia qui a pris Alpha Condé, mais pour dévaloriser, pour, euh, discréditer Alia pour, pour dire que non, non, c'est pas Alia. Non, non, non. C'est sa grande sœur qui est, qui est le Poulama, celle qui s'habille très mal là, celle qui met les messes de 1903 et autres, Michel, merci beaucoup, Michel. Ah, Mich bon, ça aussi, c'est le business, c'est le gouvernement de business, c'est le gouvernement de business, c'est le gouvernement de, c est, c est, c est les Comment est-ce qu'on peut prendre la grande sœur de quelqu'un parce qu'il a, il a aidé à faire le coup d'État Sa grande sœur, qui, pas, qui travaille bien sur le ministère du commerce, mais est-ce qu'elle a le niveau d'être ministre Est-ce qu'elle est administratrice est-ce qu'elle connaît la gestion On prend celle-là parce que c'est la grande-sœur de, de Michel et puis on le nomme comme ministre. C'est tout. Allez-y allez-y vérifier. C'est sa grande-sœur. C'est sa grande-sœur qui est ministre du commerce. Et ça, c'est l'œuvre de Doumbouya en personne. On l'a pris comme ça. Les gens sont parce que même ceux qui travaillent avec elle, elle n'était pas directrice, elle n'était rien. Elle était au ministère du commerce comme ça. On prend un ministre, boum. Regardez les premiers tenues vestimentaires de celles-là là, au départ, quand ils venaient d'être nommés. Allez-y voir les habits. Comment ça les nèves sont comme ça. Il y a foulard comme ça. Arrêtez, c'est arrêté, on dirait, je ne sais pas, la, la corne de l'Afrique. Allez-y voir. Donc vous, les donnez leçons là. de la Allez, y demander. Voilà tant d'exemples. Les gens sont dans les manifestations, on envoie va bouquet de fleurs et puis on écrit. Euh, c'est euh, ma lettre de quoi euh, je te souhaite euh, euh, excellente, euh, excellente année, beaucoup de succès, euh, quoi quoi là-bas, je t'aime, bijoux, c'est ton amour. Je t'aime, Bijou, c'est ton amour. Ton, un, toi, tu es femme mariée, c'est quelqu'un qui t'avait bouclé, qui dit je t'aime, mon amour, bijoux, c'est écrit là-bas. Donc, gardez les leçons là pour vous. Aujourd'hui là même, j'étais fâché parce que je suis fâché contre la basse cote. Je suis remonté contre la basse Mais quand tu vas rentrer dans les détails, on dit non, tu es un démagogue, tu veux seulement faire mélanger. Non, non, on n'a pas besoin de mélanger parce que c'est arrivé. Et ce qu'on Voilà. Mais regardez, il y a l'eau mon frère. Mais c'est presque arrivé. L'audice, vous allez voir. Vous allez sentir l'audice. Je pense qu'on vous a découragé pour arrêter les responsables des partis politiques. Je l'ai dit hier, si vous êtes des vrais garçons, là, arrêtez les responsables du RPG, arrêtez les responsables de l'IFBG, arrêtez, arrêtez les responsables de l'IFR. Je pense que c'est lui qui vous a dit que si vous tentez ça, c est, c est, vous avez signé votre arrêt de mort. Vous savez, il ne l'a pas dit parce que vous ne pouvez pas les arrêter. Vous pouvez les arrêter. Mais c'est que la façon dont vous trouvez les arguments et, et, et les mots par rapport à Kassori... Et ceux qui ont des mandats de dépôt, je sais pas quoi, vous n'aurez pas la même situation lorsque vous arrêtez tous les responsables. Est-ce que vous? Je vous le dis, hein? Le 10, là, vous allez lire, le, parce que je ne parle... Est-ce que vous avez quelqu'un expliqué comment nous allons faire la manifestation? Vous allez voir. Allez-y habiller les militaires en policiers. Faites-le. Faites-le. Nous connaissons la technique. Allez-y habiller le bâtard. parce que c'est le bâtard qui tue. C'est le bata qui tire sur les gens. Allez-y habiller le bâtard en tenue policière ou en tenue de gendarme. Oui, faites-le. Mais c'est que nous allons commencer comme ça. Vous allez lire mais ce qui me fait mal, c'est celui qui vous a empêché, c'est-à-dire vous a dit, cest à lui, lui, qui est venu vous conseiller de ne pas arrêter les responsables. Faites-le. Faites-le. Vous avez vu vos sacrifices là? Si vos sacrifices là réussissaient là, si les sacrifices là étaient bons là, eh sacrifice même bon, bi, aujourd'hui, Doumbé allait être en communion avec son peuple. Comme disait Ouya Sanda, que Doumbé allait en communion avec le peuple de Guinée. Heureusement, la communauté internationale le sait très bien. Il n'est pas en communion avec les Guinéens. Donc, chers frères et soeurs, si vous les donnez de la leçon, gardez ça pour vous. Un exemple, mais le dis pour qu'il y ait un programme. Il y a un programme. non C'est comme euh, mon frère Ali Kourouma du RPG. là. Ali Kourouma, j'ai vu ton poste dans, dans le groupe euh, du RPG. Ni belle est la témoin. dit. Tout le monde, tous ceux qui sont du RPG, Ali Kourouma, ni toi, ni moi il doit aller courmailla conseiller tu as dit moi a dit, dit quand toi le cben co armée kanka co co comme co kafoné selon toi hein selon toi co armée co armée situation d'oulkan l'armée est dans des plans pour finir avec doumbouya mais deux fois en bacouma ona ça se gâte moi je vais te dire quelque chose moi je vais te dire quelque chose c'est ce que j'ai dit la dernière fois là Nda répéte Fana, aïe doute loro. Il va dire guinéenne, moi je ne compte pas sur l'armée guinéenne. Un démocrate, la doit compter sur le peuple. Un démocrate ne compte pas sur des militaires. Tu as compris, non Aïe doute C'est pas grave. Excusez-moi, ils, ils ont signalé ma vidéo. Il n'y a pas de souci. Euh, alors, merci beaucoup. Je je, Excusez-moi. Mon ami, tu as réussi. Il n'y a, a pas de souci. J'ai vu ton nom avant que je te bloque là. C'était déjà parti. Il n'y a pas de souci. Mariam Bouddha, merci beaucoup. Merci pour, Yabija, merci pour les cœurs. Je vais terminer parce que la vidéo a été. Excusez-moi très fort. Celui, je vais. J'irai dans les paramètres tout de suite. Hein. J'ai directement envoyé ton message à Facebook. Voilà. Mais ce que je vais te dire, euh, je m'occuperai spécialement de toi. Spécialement de toi. Par rapport, voilà. <rire> C'est mon frère Diallo, Diallo Dari qui avait raison. Les tracteurs sont là. Wallah, il là. Donc je disais Monsieur Ali Kourouma du RP Arkans. Comme tu n'es pas membre du bureau, tu n'es pas. S'il y a quelqu'un qui doit conseiller l'armée, s'il y a quelqu'un qui doit de l'armée de prendre sa responsabilité là, c'est toi. dites leur de prendre la responsabilité. Ce n'est pas moi. Tu comprends? Moi Benito là, voilà. Moi Benito là, je le dis. Lorena, merci. Je le dis sincèrement. Moi ce que je dis là, je suis en faveur de l'armée. Beaucoup de militaires m'ont écrit, il, y a des, il y a des messages des militaires ici, là ils savent très bien ce que je dis, c'est une réalité. Ils ont coupé les salaires, les primes, les dotations. Ils sont réduits à la simple salaire. Je ne sais pas si quelqu'un, quelqu'un qui n'aime pas l'armée, ou quelqu'un qui ne veut pas que l'armée prenne le pouvoir. Moi, je n'ai jamais dit que je veux que l'armée prenne le pouvoir. Ce qui est, que, est qu le souci de Benito, là, Ali Kouba, là, C'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est mon souci à moi. La vidéo même a été a été a été récupéré a été signalé la vidéo existe la vidéo est là bas n'importe quel vidéo là là bas personne n'a dit à Sadiba que nous voulons le retour à l'ordre militaire nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel nous au fuyanza où est du touloro n'importe qui la prime qui est venu couper les primes des militaires qui est venu supprimer les dotations des militaires c'est moi Quand on les militaires militaires le préparation de l'eau aller de mais là bas a doublé à la sobi N'importe quoi. la prochaine fois, je t'ai envoyé un message, si tu vois. Ibanto publie la page comme À travers des vocaux, je vais insulter tes parents. Voilà, tu es un vaurien. Vous êtes dans vos petits calculs-là, dans le RPG. Vous êtes des espions du CNRD du CNR dans le RPG. Vous êtes des vrais espions. Et heureusement, c'est comme ça, on a détecté plus de 10 espions du CNRD dans le RPG. 10 espions du CNRD dans le RPG. Albi Flanqué... Euh, euh, euh, lá, les réunions hebdomadaires là vous prenez les informations, vous tichez les gens vous demandez aux, aux gens, quand les gens parlent vous, vous écrivez, vous arrestez pour aller donner au CNRD, à tu fais partie de ces personnes là des hypocrites comme ça là, ça c'est connu de tout le monde la dernière fois là, il y a une fois là ils ont, ils, ont, ils ont refusé de faire la session c'était dû à quelque chose mais à ma foi publiquement mais pourquoi ils ont refusé de faire la session, il y avait trop d'espions nous avons signalé. Il y a le, le, le eh, Mori, Mori, Amara et autres, la donnaient l'argent. 200 000, 300 000 par week-end, vous partez, vous flanquez au sein du RPG, au sein du RPG pour récapituler les informations, et provoquer des débats avec les gens et puis faire le rapport. Ce n'est pas comme ça que vous, vous faisiez. Portez-vous très bien. En tout cas, vous les donnez les leçons-là. Il y conseil, il y a conseil, il y a un conseil, il y a un conseil. Il y a Faille Voilà. Heureusement, ce n'est pas une élection qui va la lever là-bas. Heureusement, heureusement. Le débat, le, le, le débat aura un autre niveau dans la Sona. Donc, portez-vous bien. Bonne nuit. Partagez et merci à tout le monde. Que Dieu vous protège. On se reprend, Inch'Allah, demain. Parce qu'aujourd'hui, je suis trop chargé. Merci beaucoup. Partagez. Partagez. Excusez, hein, parce que quelqu'un avait signé tout de suite la vidéo. Là, voilà. Zaraba, voilà. comment vas-tu, ma beauté Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Alors, que conseil, alors, conseil moi, moi, je pensais que votre scène était kilotée pour arrêter nos responsables. Voilà. Je pensais qu'ils avaient le kilo, c'est-à-dire qu'ils ils avaient les couilles pour aller arrêter nos responsables. Il fallait le faire. Donc, non, C'est une mauvaise idée. Laissons ça. Si vous arrêtez nos responsables là, qu'on a appris de tout le monde, Baradia. 24 13 24, ça va manifester jusqu'au lendemain. Aujourd'hui là, vous accusez l'axe de manifester, l'axe que les mêmes. Vous ne savez pas actuellement là. Le mécontentement est général partout. parle à Tafogo. il n'y a pas de carburant à Cancan. On dit non, que le carburant arrive, les citernes sont en panne. Il y a comme les citernes en panne. Prenez les photos, vous envoyez aux gens que les citernes sont en panne.